BFM Business Partenaire. BFM Business. Objectif croissance. Vincent Touraine. Une suite logicielle complète pour les TPE, PME qui associe tous les outils numériques et tous les conseils aussi pour les aider à croître ces entreprises. C'est la vocation de CELSI que dirige Victor Dweck. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général de CELSI. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance aujourd'hui. Oui. Alors tout d'abord, qu'est-ce que celle-ci et à quels enjeux répondez-vous alors celle-ci, on est un éditeur de logiciels CRM, donc de gestion de la relation client, à destination des TPE et des PME. Mm -hmm. Alors un CRM, qu'est-ce que c'est C'est une solution qui permet aux entreprises et leurs collaborateurs de gérer l'ensemble de leur cycle de vente sur une seule et même plateforme. Par exemple, vous allez pouvoir euh, eh bien, suivre euh, toute votre prospection, à quel moment j'ai envoyé un devis, à quel moment j'ai envoyé un email Facturer votre client, vous faire payer directement sur la plateforme et même suivre et piloter votre trésorerie. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'on a développé une solution qui est dédiée aux TPE et aux PME. Et donc on a développé une solution qui est à la fois très complète et en même temps très simple à déployer et à utiliser au quotidien. Et le berceau de celle-ci, c'est La Rochelle où vous comptez 140 collaborateurs. Les TPE-PME se digitalisent de, de plus en plus, on en parle souvent. D'après vous, c'est un effet de, de mode ou est-ce que c'est là pour durer mais disons que la transformation du MEC des TPE-PME, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau chez nous. Nous, ça fait maintenant 13 ans qu'on accompagne les entreprises dans leur digitalisation. Mais ce qu'on a remarqué néanmoins, c'est que depuis la crise du Covid, il y avait un peu une accélération de ce mouvement-là. Il y a un chiffre qui est assez marquant à cet égard c'est l'évolution du nombre de sites internet chez les TPE et PME. Je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres, mais la Direction Impression Générale, générale des Entreprises l'a publié ouais. l'année dernière. Ouais. Avant crise, on avait 37% des entreprises qui avaient un site vitrine. Ouais. Après la crise, on sont maintenant 66%, donc on voit qu'il y a une accélération ouais. très forte. Mmh. Et évidemment, le site internet, c'est un peu la première étape de la digitalisation avant de s'équiper d'outils plus structurants, comme par exemple un CRM. Donc maintenant, mmh. le défi de ces TPE et des PME, c'est de pouvoir choisir les bons outils qui sont adaptés à leur taille et à leur structure et c'est pour ça que chez celle-ci, on a développé une solution qui est dédiée à ces entreprises. Alors... Comment euh, est-ce que, face à la crise, vos solutions accompagnent les TPE, PME Parce que là, on, on est quand même dans une période assez, assez agitée. Alors oui, alors même si le, la transformation numérique des TPE, PME est déjà euh, bien lancée, il y a encore très peu d'entreprises euh, qui sont équipées d'une solution de ouais. gestion de la relation client. Mmh. Euh, on sait qu'il y a maintenant euh, un peu moins de 20% des TPE, des PME qui utilisent une solution CRM. Et donc, dans un contexte de crise où il y a beaucoup d'entreprises qui sont, par exemple, eh bien, soumises à une baisse de leur activité ou une baisse de leur mmh. marge, eh bien nous, le message qu'on fait passer, c'est qu'en utilisant un CRM en sa transition vers un CRM, eh bien on va pouvoir à la fois gagner en compétitivité et mieux résister aux effets de la crise. Alors comment euh, en gagnant en productivité d'abord, mmh. euh, nos utilisateurs chez celle-ci déclarent aujourd'hui gagner 6 heures par mois en utilisant la solution. Donc vous imaginez sur plusieurs collaborateurs eh bien, le temps qu'on peut gagner euh, pour pouvoir se concentrer par exemple sur sa vente. Et le deuxième mmh. élément aussi, c'est qu'on va pouvoir eh bien, augmenter les chances oui. eh bien, de se faire payer sur la plateforme. Comment En utilisant par exemple les outils qu'on met à disposition comme l'envoi d'un lien de paiement par carte bancaire ou bien encore euh, l'automatisation de son recouvrement. Et comment est-ce que votre CRM, on l'appelle comme ça, aide les collaborateurs de vos clients Eh bien d'abord parce qu'on va réussir à casser les silos au sein de l'entreprise et ça mm -hmm. c'est très important. Il y a encore beaucoup d'entreprises où l'information est cloisonnée au sein des équipes. Avec celle-ci, on va proposer une solution qui va permettre de réunir l'ensemble des collaborateurs sur une seule et même plateforme. Et donc on va avoir des gens du commerce, du marketing et même de la finance et de la comptabilité par exemple. On va faire un petit peu de prospective. D'après vous, quels sont les, les grands enjeux numériques de ces prochaines années pour les TPE PME Je dirais que le principal enjeu, c'est de réussir cette transformation numérique. Mm -hmm. D'abord par opportunité, parce qu'avec le bon outil, on va pouvoir et eh bien utiliser de la donnée pour prendre des bonnes décisions et développer son activité. Et également, je dirais, pour répondre aux évolutions réglementaires qui vont parfois contraindre les entreprises à s'équiper d'outils, comme par exemple la facturation électronique, mm -hmm. qui sera obligatoire d'ici mi 2026 pour toutes les entreprises. Absolument, Victor Dweck. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans. Ob Objectif croissance, je rappelle que vous êtes le directeur général de celle-ci. Merci. Au revoir. Objectif croissance sur BFM Business.